qui nous a dit beaucoup de pro... <rire> non, mais voilà je... En même temps Oui, Non mais, mais c'était bien en plus. Que... Il faut bien que, que j'introduise. Pas... Ouais. je vais pas... Donc... Ah, voilà Marjomayant, ça distribue les caramels comme une forêt <rire> en fin de foire <rire> <rire> J'aime beaucoup, ça. beaucoup comparaison, <rire> la comparaison méta... J'aime la métaphore, on me l'a encore jamais ouais. faite Merci, c'est... Tu t'imagines en plus <rire> Romane ménager, elle fait un boulot monstre à chaque match. <rire> wow. Wow. Ouais, un admirateur secret. Ouais, c'est très gentil. gentil. C est, c est, c est gentil. <rire> Merci, public. Vous pouvez être fiers, on est à fond avec vous. Ce groupe est magique. Bah, ça, c'est sûr. En tout cas, il, il vit bien. Euh... <rire> ça va, oui. Ce qui est cool, c'est que ça. du coup, on a un message qui est assez authentique parce qu'on voit bien que ce que nous, on vit, on arrive à... Faire en sorte que les gens vivent la même chose avec nous. Je confirme, ces femmes ont le potentiel pour grimper au sommet du rugby mondial, juste waouh. Il n'y a plus qu'à, c'est l'objectif, faire partie des meilleures nations, euh, deux victoires contre la Nouvelle-Zélande. ça valide ce qu'on a fait euh, ce qu'on fait depuis quelques temps, et puis il euh, y a quand même de six nations et après il y a la Coupe du monde. Donc, euh... Un jour, le travail va finir par payer, elles ont du talent, et si en Nouvelle-Zélande, elles seront championnes, J'y crois, lâchez rien les affamés, bravo les filles, vive le 15 de France féminin. Olé, olé, olé <rire> <rire> Et ben bah nous aussi on y croit ouais. euh, On aime trop la, la gagne et du ouais. coup franchement de, de perdre c'est quelque chose qu'on qu n'a pas envie d'envisager et qu'on mmh. qu va prendre très au sérieux. Et puis on l'a déjà vécu donc on a ouais. envie euh, Mais de le en revivre surtout. Ouais. <rire>